Bien, vu que le maître mot est d'aller vite, je vais essayer de faire comme les autres et d'aller vite, donc... Pour me présenter très rapidement, donc, je m'appelle Antoine Frappier, je suis gérant d'une société qui s'appelle ExoSense, qui est basée en Angoulême et je travaille exclusivement avec Scénarii, essentiellement avec webmédia. Euh, en fait, je, je m'empare de flux audiovisuels de, de clients que je vais enrichir, pédagogiquement pour l'essentiel, et l'objectif de ma présentation, c'est de vous montrer des cas d'usage euh, assez rapidement. Alors j'avais prévu normalement euh, une, une, euh, un historique rapide, mais plus, plus côté UTC, mais on, on y viendra une autre fois. Donc trois maquettes que je vais vous présenter. Je vais surtout vous présenter en fait, la première, qui est la maquette orateur. C'est la maquette sur laquelle on a travaillé énormément avec l'UTC pour lancer en quelque sorte WebMedia, pour essayer de trouver un nouvel usage à WebMedia et le faire sortir un peu en fait d'une euh, utilisation qui est extrêmement riche, qui est faite par l'INA, mais d'essayer de voir s'il n'y avait pas d'autres cas d'usage et d'autres possibilités d'utilisation de ce, de ce modèle WebMedia. Après, je vous présenterai euh, ce que j'appelle un spot, qui est la présentation là pour le coup d'un produit industriel euh, et de voir si on peut faire quelque chose avec un produit industriel, avec WebMedia. Et enfin, le dernier, la dernière démo, c'est Memento. Là, l'objectif, c'est de proposer une, une notice dynamique, en fait, à, à l'usage euh, du grand public. Alors, Donc, il s'agit d'une conférence de Bernard Stiegler, qu'il euh qu'il propose dans, dans un séminaire qui s'appelle Pharmacon, où il propose des cours de philosophie. Donc, c'est une conférence qui fait 1 h 22 minutes et on a essayé de, euh, de la segmenter et d'en faire une, euh, un, un objet de pédagogie active, en quelque sorte. Donc, en, en gros, il y a quatre objectifs qui nous ont guidés. Le premier objectif, c'était d'essayer de sortir de la linéarité du flux. Quand vous êtes confronté à une vidéo, vous êtes obligé de suivre l'intégralité de la vidéo. Là, l'objectif, c'est de pouvoir naviguer de façon efficace au sein de cette vidéo. Alors comment Essentiellement, euh, de deux façons. D'abord par un, par un sommaire qui est accessible par la barre de navigation qui est en bas, qui va permettre en fait, de naviguer à l'intérieur de ce flux audiovisuel. Euh, on peut du coup accéder directement à une partie ou à une sous-partie. Alors, c'est intéressant de pouvoir naviguer comme ça. Par contre, on n'a pas une vue suffisamment global du contenu, donc on s'est associé à un sommaire textuel qui lui est beaucoup plus traditionnel et dans lequel on peut se retrouver. On va retrouver l'ensemble des parties et sous-parties de la conférence qui est proposée par Bernard Stiegler. Et donc on peut naviguer de la même façon, de cette façon-là, à l'intérieur de la conférence. Le deuxième mode de navigation qui est proposé, c'est un mode qu'on appelle par clé de lecture. Alors ça consiste en quoi Ça consiste en fait à déterminer, à taguer en quelque sorte un certain nombre de sous-parties. C'est-à-dire on définit que dans la conférence, il va y avoir un certain nombre de, de, de, de thèmes qui sont récurrents mais qui ne sont pas traités de façon chronologique. Et on va permettre à l'utilisateur qui s'intéresse par exemple à l'erreur de Platon euh, dans la pensée de Bernard Stiegler de ne consulter finalement que les éléments qui concernent ce thème particulier. Donc on voit quand on clique sur... Euh, une clé de lecture, on va avoir euh, l'ensemble des segments euh, qui nous intéressent, qui vont, qui vont apparaître. Et on va avoir la possibilité de n'écouter que ces segments-là à l'exclusion des autres. Alors vous n'avez pas le son, hein, mais, euh, mais ça fonctionne malgré tout. Si je passe à la suivante, j'ai cru que ça allait être l'effet des mots, on passe bien directement au segment, au segment suivant. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de permettre à l'utilisateur d'assimiler un certain nombre de notions complexes, donc de l'aider à l'assimilation de notions complexes. Alors, c'est le, dans le cadre d'une un, conférence de philosophie, c'est assez, assez, assez légitime. Et pour ça, on a également euh, essentiellement une aide qui vont être l'ensemble des, des notes de marche qu'on va trouver sur le côté, qui vont évoluer en fait en fonction de l'endroit où on se trouve. Et on va proposer à l'utilisateur un certain nombre de définitions, d'éléments de glossaire, de, de bibliographie, euh, des index d'auteurs, enfin ce genre de choses. Et ici par exemple, pharmacon, qui est un terme spécifique de, de Bernard Stiegler. Si vous cliquez sur l'élément, on va avoir une <rire> définition assez rapide. J'ai essayé de faire le plus rapide possible, mais c'est un peu compliqué, donc ça reste un peu long et la possibilité d'en savoir plus, d'accéder sur une page externe à une explication plus globale de ce, ce en quoi consiste le pharmacon. Euh, donc, dénégation, anamnèse, réminiscence, sophiste, euh, après, on a des auteurs, on a, on a tout un tas d'éléments comme ça qui vont permettre à l'utilisateur de mieux comprendre de quoi il est question. Le troisième objectif, c'est de permettre à l'utilisateur d'aller plus loin. S'il le souhaite, de, de dépasser cette conférence en quelque sorte. Et ça, on va le proposer en fait à deux niveaux. D'abord au niveau des annexes qui sont présentes sur l'intégralité du flux. Alors ici, on n'en a pas proposé énormément. On a présenté juste une, des éléments biographiques sur le conférencier et euh, des éléments bibliographiques également mais on pourrait imaginer un certain nombre de textes de Platon, un certain nombre de textes divers qui seraient accessibles pour l'utilisateur, qui lui permettraient d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui lui est proposé. Et on a également, alors je ne pense pas que je vais le retrouver, parce qu'on en a assez peu, on a, mais je vous le montrerai... Voici, bah si je l'avais, ouais, je l'avais, ouais, je l'ai ouais, perdu... <rire> Bref, on a également ce qu'on appelle des compléments euh, non, je pas le... Ah j étais. Donc, on a également des compléments qui arrivent en cours de lecture également. Euh, là, Bernard Stiegler va parler de l'albatros de, de Baudelaire et on a la possibilité de proposer directement le texte de l'albatros de Baudelaire afin que l'utilisateur en prenne connaissance au moment où il en parle, en quelque sorte. Voilà les deux, les deux moyens. Et enfin, euh, le dernier objectif, c'est de rester malgré tout dans l'esprit de la multipublication telle qu'elle est proposée, en quelque sorte, par, par, par Scénarii. Alors, bien entendu, on ne va faire, pas faire de la publication papier pour ce type de contenu, mais par contre, on a la possibilité, sur une même segmentation, de proposer différents types de publications. Alors, je vous en montre juste une. Euh, ici, on a, on a choisi de proposer, sur cette même conférence, alors ça ressemble énormément à, à ce que je vous ai présenté précédemment, sauf que ça dure 9 minutes. L'objectif ici, ça va être non pas de résumer, parce que résumer la pensée de Bernard Stiegler, euh, c'est une gageur. Euh, L'idée, euh, c'est au moins de donner un aperçu, en quelque sorte, de cette conférence. Donc de faire un bout à bout euh, d'un certain nombre de sous-parties pour avoir en fait un aperçu de cette conférence assez rapidement et de se faire une idée de l'intérêt pour l'auditeur d'aller plus loin et d'écouter véritablement l'ensemble de la conférence. Alors il ne s'agit pas de faire du montage. Hein, ici, on est vraiment sur du bout à bout, si je vous ai écouté, on passe vraiment d'un moment à un autre. Mais ça permet effectivement de faire un focus soit sur une notion, soit de croiser différentes vidéos pour les proposer dans une même, dans une même publication. Voilà pour Orateur. Comme je vous ai présenté l'ensemble des fonctionnalités, ça va aller beaucoup plus vite sur les deux autres. Sur le produit, euh, sur le produit euh, industriel, j'ai choisi de vous présenter. Euh, on, change, on change bien de... <rire> de thématique, il s'agit d'un kit d'occultation de clôture euh, qui est réalisé par une société qui s'appelle Lipi. Et là, j'ai récupéré en fait une vidéo euh, qui est proposée par Lipi, euh, sur sur un, un type de clôture particulier. Et de la même façon euh, je vais séquencer en fait cette, cette vidéo et je vais essayer d'en faire un outil pour les commerciaux un outil marketing de présentation finalement de leurs produits euh, qui, qui mettent tout en un enfin où ils accèdent à l'ensemble des fonctionnalités euh, très directement. Euh, alors l'objectif c'est quoi c'est c'est d'assimiler de, de permettre d'assimiler rapidement des modes euh, d'utilisation ou de pause là dans le, dans le cas présent. Et surtout, comme je le disais, d'avoir un outil complet. Alors on va retrouver dans le plan, un plan beaucoup plus synthétique, bien entendu, avec une présentation, les caractéristiques du produit, l'installation, des conseils, etc. Et on va retrouver surtout en cours de lecture, euh, les arguments pour vendre ce produit, les points forts du produit, qu'est-ce que c'est. Euh, on va retrouver, je ne vais pas vous les faire tous, hein, je, vais, je vais vous en faire trois. Si on passe au segment suivant, je vais laisser courir la vidéo parce que je n'ai pas le son, euh, le descriptif du produit, avec euh, les différentes couleurs, etc., etc. Euh, le système de pose, etc. Et dans, dans les annexes, on va retrouver euh, la carte des vents, la notice de pose, la possibilité de télécharger directement la notice de pose, etc. etc. Donc, d'avoir, en fait, dans une publication, accessible l'ensemble des éléments qui concernent le produit et qui permettent de communiquer sur ce produit, en fait. Voilà pour présenter rapidement euh, le type le, le spot Et enfin, la, le, le troisième, euh, la troisième publication qui est dérivée en fait, de, euh, de WebMedia, enfin qui a été développée avec WebMedia. Là, l'objectif, c'est de faire des, des notices dynamiques pour le grand public. Alors le cas, le cas, le cas de base, c'est euh, vous montez un meuble IKEA, vous avez un plan de votre meuble IKEA, et vous devez vous débrouiller après pour gérer avec ce plan, pour réussir à monter votre map, ce qui n'est pas toujours d'une évidence absolue. Dans la mesure où on a la possibilité aujourd'hui de publier les, les, les contenus web médias sur tablette et smartphone euh, l'idée m'est venue d'essayer de proposer des notices dynamiques consultables directement sur smartphone, en audio illustré, qui permettent à l'utilisateur très rapidement de prendre en main euh, le montage de quelque chose. Alors là, j'ai pris comme comme cas d'école, euh, l'installation euh, électrique d'appoint et plus particulièrement ici la réalisation d'un circuit sous baguette. Donc là, il y a un flux audio on va passer d'étape en étape euh, où on va nous expliquer voilà, comment ça va se passer pour réaliser votre circuit sous baguette quels sont euh, les différents matériaux dont vous avez besoin pour réaliser ce chantier. Donc vous avez besoin d'une boîte à onglet, d'un marteau, etc., etc., d'un mètre. Et euh, sur chaque étape, on va retrouver l'ensemble des éléments dont on a besoin, ici une plainte électrique, euh, sur, sur cette étape-là particulière. Quoi. Et puis on va ajouter également en annexe un certain nombre d'éléments concernant la sécurité, euh, l'installation électrique, comment ça marche, donc des éléments plus généraux sur finalement ce, ce, ce contenu-là, et également... Euh, un certain nombre de conseils avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on s'organise, etc., etc. Donc l'idée, c'est euh, de proposer ça soit sur des, sur des contenus comme ça, qui sont assez courts, ici c'est un contenu qui ne fait qu'une minute 46, mais on peut prévoir l'ensemble de ces activités liées à l'électricité d'appoint, où ici on va retrouver euh, installation d'une dérivation, câbler une prise de courant, etc., etc. Donc on peut tout proposer dans un même contenu ou découper ces contenus ou récupérer d'autres contenus et les, les, les, les mettre les uns à un côté des autres. On a quand même une grande liberté d'éditorialisation en fait, avec, ce, avec ce, ce système WebMedia. Alors, Pour conclure, euh, je vous donne rendez-vous demain si vous voulez savoir comment on utilise WebMedia. Euh, la présentation de demain matin aura pour objectif de faire une démonstration en live de l'enrichissement d'un contenu audiovisuel pour vous montrer comment ça marche euh, très, très prosaïquement. Voilà, je vous remercie.